Voilà, j'ai reçu ma nouvelle figurine. je l'attendais depuis un petit moment. Alors c'est le Doom Slayer, hein, bon, du jeu euh, Doom, on va dire le Doom de 2016, hein, et le Doom Eternal. Enfin c'est plutôt Doom Eternal, parce qu'il a la lame à l'avant-bras la, à gauche. <coughs> parce que le Doom, euh, les anciens Doom, c'est pas du tout la même armure qu'il a. Plus il a le, le petit fusil laser, enfin, ça crache des flammes dans le jeu, et des poules de feu. Donc, il l'a mis un peu à style à la Predator. Voilà, avec du feu qui lui sort de la tête comme ça, c'est bien Donc, voilà, il fait à peu près, voilà, je vous ai mis avec la console à côté, la Xbox Rx. Donc, on voilà, il fait à peu près cette taille-là. Hein. Comme ça, vous, vous faites une, à peu près une, une, une idée. Avec un fusil à pompe, avec le double crochet pour, euh, comme dans le jeu. Donc. Il est, 20, il est vendu 22 euros, vraiment vraiment pas cher, et je peux vous dire moi que la finition elle est aux petits oignons regardez, pas de bullshit, pas de conneries, hein. je vous montre vraiment en détail c'est vraiment impeccable, je ne m'attendais vraiment pas que la, que la figurine soit si belle très très belle, très très belle figurine je vais vous mettre, avec un petit socle donc, pour le mettre, euh, pour le fixer, pour éviter qu'il tombe je vais vous le tourner de l'autre côté les bras bougent, les jambes bougent et tout. Elle hein, est articulée, hein, donc vous pouvez la faire prendre la position que vous voulez. Hein. Derrière. Voilà. Niveau de détail vraiment impeccable, hein. très très beau niveau de détail. Hein. Donc c'est de la société, je crois, euh, McFarlane, si je me trompe pas, qui est une société américaine, je crois, qui euh, qui fait donc cette euh, cette figurine. Très sympa. Hein. On a un niveau de détail de. de... Hop, attendez. Voilà, on est à peu près au niveau de détail, par exemple, comme d'une figurine, euh, ça, c'est de Vasquez, de, de, de, de, de, de... comme ça s'appelle, d'Alien, Alien 2, donc voilà, on est à peu près au même niveau de détail, c'est la même chose, c'est des très très très bonnes figurines, très belles, hein très soignées, et puis vraiment un prix abordable, 22 euros, c'est vraiment pas cher, donc on voit bien la lame, je vais essayer de le tourner un petit peu, tac, on voit bien la... Avec ça qu'on tranche les démons. Donc, bien. Bon, La flamme sur le casque, on ne peut pas l'enlever, par contre. Parce qu'il y a une flamme aussi sur la lame, je l'ai enlevé. j'aimais pas. Mais euh, là, sur le casque, on ne peut pas. Le laser, il est... on peut le pivoter hein, dans tous les sens. Il n'y a aucun problème. Les bras sont articulés, les jambes sont articulées, la main articulé aussi, voilà, on vais prendre le fusil à pompe, double canon, c'est le double shotgun, voilà, je vous montre bien bien bien détails, vraiment excellent, je pense que je vais en reprendre une autre, parce que ce prix là c'est vraiment vraiment pas cher, très très belle figurine, Donc, vous pouvez voir, il n'y a que le casque, la visière, j'aurais mis verte, parce que dans le jeu elle est verte, Là, il l'a mis marron, bon, c'est pas trop grave, mais petit détail. Et les bras aussi, il les a fait gris. Normalement, ben, c'est couleur chair, hein. c'est un homme. Donc, euh... voilà, c'est le seul petit truc, c'est euh, un petit peu dommage. Mais sinon, le reste, elle est vraiment sympa. Très très belle figurine, avec une de go au dessus Non voilà, j'en ai pas énormément, la figurine. Mais celle-là, je, je la voulais vraiment. C'est un de mes jeux favoris. Le, je crois que le sud 2016, je l'ai fait sur PS4. Non, sur PC. sur PC. Et celui-là, là, je l'ai fait sur Xbox Series X. Donc voilà. Très belle finition, je conseille. Je vous mettrai le lien. Je l'ai acheté sur Amazon. Il est toujours disponible. Voilà. Bon, écoutez les mecs, je vous souhaite une bonne continuation à tous sur ces belles images. Voilà, on regarde de loin. Elle est quand même pas mal grande, en plus, hein? très sympa. Allez, ciao, ciao